Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 23 mai 2022. Plein de choses dans le ciel cette semaine, il y a plusieurs planètes qui changent de signe, donc dès qu'il y a des changements de signe, ben, ça engendre des influences différentes. Et les quatre planètes sur lesquelles je m'appuie en général de façon plus accentuée, qui sont l'astre solaire, Mercure la communication, Vénus l'amour et Mars l'action, sont tous les quatre dans un élément différent. Donc, si chacun est dans un élément différent, chacun de nous va avoir un truc à puiser, quelque chose sur lequel on va pouvoir se reposer, mais c'est différent selon chacun, c'est ça qui fait la subtilité. Moi j'aime bien quand c'est dispatché le ciel. Plus un ciel est dispatché, plus il est intéressant d'essayer de voir les, les associations sur lesquelles on peut, parce que parfois on peut subir une influence lourde sur un domaine, et s'il y a des planètes ailleurs, ben on s'appuie sur les autres, hein. c'est une sorte de jeu d'équilibre. Allez, c'est parti! Ça commence avec l'astre solaire, l'astre solaire qui, depuis deux jours, est rentré en signe d'air. L'astre solaire en signe d'air, c'est sympa. Le soleil est entré en gémeaux à 2 degrés, donc qui vont être ceux d'entre nous dont l'énergie vitale, le positivisme notion que j'aime bien le positivisme, qui vont voir le bon côté, qui vont avoir cette, cette visibilité plus éclairée, éclairante en même temps, plus lucide, hein, plus moteur. Hein. Qui sont-ils les gagnants avec cette entrée du soleil en signe d'air Bien évidemment, mes Gémeaux, bon anniversaire mes Gémeaux, mais également mes Balances, autre signe d'air, et enfin mes Verso, autre signe d'air. Vous trois, vous rentrez dans une dynamique qui fait un petit mois là, durant la, lequel hein, toutes les énergies vitales, on avance, on voit les choses lucidement, on se cale des objectifs mieux identifiés, on sait davantage où on a envie d'aller, ça qui est important, le cap, toujours la notion du cap qui est essentielle, ça c'est l'astre solaire qui nous le donne. Généralement parce que c'est le chef d'orchestre. Et puis, lorsqu'une planète est en gémeaux, elle veut également du bien sur le jeu de ce qu'on appelle les 16, 60 degrés, à qui hein. Ceux qui sont à 60 degrés avant mes gémeaux, vous voulez commencer à les connaître, mes béliers, et ceux qui sont en aval de mes gémeaux à 60 degrés, mes lions. Vous cinq, très belle énergie vitale pendant à peu près un mois. C'est pas mal, On démarre bien, bon horoscope donc, résumons. Astre solaire, très puissant, lucidité, énergie, vitalité, envie de se projeter, d'aller droit devant. Hein, pour Messinger, Gémeaux, Verseau, Balance et mes Béliers et mes Lions. Voilà, c'est dit. Mes Béliers, j'ai encore de trucs à vous raconter, ne vous inquiétez pas. Entre autres. Et puis à partir de là, qu'est-ce qu'il y a d'autre Mercure, la communication. La communication, c'est... De mon point de vue, hein, chacun a ses outils plus ou moins développés, on va dire, ou sur lesquels on a travaillé, plus simplement, plus humblement, et Mercure est retourné dans le signe du taureau. Il est en marche rétrograde. Hein. C'est-à-dire, Pourquoi il est en rétrograde Parce qu'il est beaucoup plus rapide que nous, il est plus proche du soleil, et quand il fait son périple, on a l'impression qu'il recule un moment dans l'année, c'est comme ça. Bref, Mercure est en taureau. Mercure, la communication, les échanges, la fluidité relationnelle, trouver le mot juste, hein, la finesse d'esprit aussi, Mercure, c'est pas mal, c'est intéressant, Mercure. Ça permet, lorsqu'il est aiguisé, de faire passer des informations en essayant de gommer les espérités. Plutôt que d'être frontal, on peut dire les choses avec beaucoup de calme. Il y a plein de méthodes que j'adore pour communiquer, pour se comprendre. Et puis, on peut y injecter une petite notion d'humour et de souplesse. Comme ça, ça déride. Hein, ça permet d'une sorte de, de fluidifiant pour que l'information passe quand on peut, ça marche mieux, ça rime donc Mercure en taureau à partir du 4, à partir de mardi, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les signes de terre vous allez avoir, nous allons avoir parce que j'en fais partie, une peut-être plus grande disposition à trouver le mot juste, à être fin à être pratique, à être concret à s'appuyer sur des métaphores parlantes à déployer ses raisonnements de façon plus calme, plus posée plus pratique plus assimilable, plus simple, tout simplement. Rien n'est plus complexe que la simplicité, surtout en matière de communication. Bref, Mercure en taureau, c'est le tour des signes de Terre, ça revient. Excellent pour communiquer pour mes taureaux, mais également pour mes capricornes, mais aussi pour mes vierges, dont c'est la planète maîtresse. Et puis, euh, lorsqu'une planète est en taureau, elle veut également du bien à mes poissons, sextiles, hein, et à mes cancers, sextiles de l'autre côté. Donc, nous cinq, je me mets dans l'eau pour le coup, on peut s'attendre à avoir quelques jours durant lesquels les clarifications, les contrats, les mises au point, les, euh, tout ce qu'on a à se dire de façon calme, posée, détendue, factuelle, avec multitude, moult arguments posés euh, sur lesquels on peut échanger, de façon simple encore une fois, ça marche mieux, tout simplement, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc c'est bon à connaître, et c'est bon à savoir, c'est bon à mettre en pratique. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Il y a également notre belle Vénus. Vénus, la vie amoureuse, on sait à quel point cet enjeu est assez essentiel dans nos vies parce que c'est vraiment une des clés de voûte qui nous permet de trouver l'équilibre. Je vous ferai un truc un jour sur les parties extérieures-intérieures et ce besoin de trouver l'équilibre, parce qu'à l'extérieur, on est dans des dynamiques de, de recherche de résultats et en interne, on est plutôt dans un état d'esprit qui apaise, hein, qui calme, hein, qui se ressource parce qu'on a besoin de dormir, de se reposer, d'être en adéquation avec ceux qui nous entourent. Donc j'ai vraiment une scission entre les deux univers extérieurs-intérieurs. Je vous ferai un truc là-dessus parce que j'adore ce, ce système binaire sur lequel on repose tous. Bref, ceci étant dit, Vénus démarre la semaine à 24 degrés du bélier. Vénus en bélier, Vénus l'amour, en bélier l'action, Vénus les émotions, les ressentis, le Bélier, la spontanéité, l'élan. Ce n'est point sa position la plus facile. Pourquoi Parce que Vénus en Bélier s'ennuie s'il n'y a pas un peu, un peu de piment, un peu de, de vitalité, d'énergie, de retour, de, de, de densité. Euh, J'ai connu des Vénus Bélier, euh, le, au moment où on était calme, calme, calme, à la maison, tranquillement, tranquillement, tout allait bien, ben c'est à ce moment-là, Vénus Bélier s'ennuie un peu, elle dit « bon, au en fait je ne t'ai pas dit ça, pan, pan, pan, je m'en prends euh, deux, trois dans le nez ». Et puis ensuite, elle dit, ah, ça va mieux, hein, moi ça va mieux, non, en celui qui s'est pris les deux trois scuds dans l'oreille, euh, euh, il est peut-être un tout petit peu moins détendu sur le moment. Mais c'est comme ça. C'est ce qui fait partie du charme des Vénus Bélier qui s'enflamme. Bref, Vénus est en bélier. Allons dans le factuel. Dans ce signe, elle apporte une puissance d'amour, une densité de l'élan, ça c'est très clair. Et puis, elle veut du bien à mes béliers. Charme, charme, charme, mes béliers en ce moment. Là, tout ce que vous essayez de faire, là. ça marche mieux. Parce qu'on on est dans l'impulsion, dans l'action, mais en même temps, on met la petite goutte d'huile, la rondeur, la douceur vénusienne pour que ça passe mieux. Mais également, pour mes sagittaires, mes sagittaires, hein, Vénus vous veut du bien, semaine de charme en souplesse, tout en rondeur, c'est ce qu'apporte Vénus, c'est sa fonction, sa mission, son talent, donc on y va en souplesse, on y va en arrondi, on y va en délicatesse, euh, on n'y va pas en frontal, surtout pas. Et puis mes lions, mes lions mes Vénus vous veut du bien, vous aussi mes lions toute la semaine, jusqu'à samedi, là. Donc mes lions, vous rayonnez, hein, en ce moment, hein, prenez soin de vous, parce que le, le, le potentiel charme est extrêmement actif, extrêmement présent, hein, si on vous regarde en ce moment, mes lions, c'est normal, voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai Mars. Mars, il est dans le signe des poissons. Il démarre la semaine dans le signe des poissons, jusqu'à mardi, en gros, 23 h Donc, lundi, mardi, pour mes signes d'eau, c'est topissime. Mars termine son cycle en poissons. Il était proche de Neptune, donc l'énergie inspirée, inspirante, hein les, les, les déductions intuitives sur la façon dont on doit s'y prendre. Complètement valorisé en ce moment. Mars protège jusqu'à mardi soir mes poissons, mes cancers, Hein, mes scorpions et également mes capricornes sextiles et mes taureaux sextiles. Voilà, vous cinq, jusqu'à mardi soir, si on a des, des choses à clôturer, à terminer, à concrétiser, à finaliser, hein, à verrouiller en quelque sorte, allez-y, vraiment, allez-y, hein, jusqu'à mardi soir, c'est top. Ensuite, à partir de, de mercredi, Mars va rentrer en bélier pendant une très longue période. Oh, là, là, là, là, Mars en bélier, c'est la pêche, ça, c'est une magnifique position. Ceux qui ont la chance d'être nés avec un Mars en bélier je ne dirais pas que je les envie, parce que c'est pas bien, j'ai un Mars Scorpion, ça savoir, quand, on peut pas se plaindre, mais, mais Mars Bélier, il a une puissance d'action, une, une volonté, c'est un élément exceptionnellement moteur, ce sont des profils qui statistiquement ont la capacité de se tirer des mauvais pas, de tomber sur leurs pieds s'ils ont un problème, etc. Le lendemain, on redémarre, ou deux, trois jours après, on démarre, puis ça repart, puis on solutionne, et puis on avance. C'est une magnifique... C'est vraiment une capacité anti-déprime d'une façon générale parce qu'on se reprend en main tout simplement. Bref, Mars est en bélier. Mars est en bélier, il va apporter une énergie, mais pouf pouf pouf, plus plus plus pour mes béliers, plus plus plus pour mes sagittaires, plus plus plus pour mes lions, plus plus plus pour, ben, plus seulement on va dire, pour mes gémeaux et mes versos. Voilà, vous cinq, là on amorce une dynamique où on. On fait quoi on, on, on retrousse les manches. Les miennes sont déjà retroussées là, pour le coup, mais, mais on y va, quoi, hein, la pêche. Vraiment, c'est très, très positif pour vous. J'adore cette position de Mars en Bélier, c'est dit. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Jupiter. Jupiter la chance, l'expansion, le positivisme en Bélier. Il humanise le signe. J'avais lu ça de Marbeau il y a quelques années, lorsque j'avais commencé l'astro, c'est vieux, son bouquin. Il est formidable, mais il est ancien, mais il est toujours d'actualité. Traité pratique d'astrologie d'André Marbeau, c'est une perle. Bref, euh, Mars et Jupiter conjoints en Bélier, la pêche. Les, alors, un plus plus plus pour mes débuts Bélier, mes débuts Sagittaire, mes débuts lions, mes débuts Verseau, mes débuts Gémeaux. Si vous êtes au premier des camps de ces cinq-là, il y a dans le ciel une conjonction, une réunion entre Mars, la volonté, qui est extraordinairement puissante, je vous l'ai dit, dans le signe du Bélier, et Jupiter, la chance et l'expansion, les opportunités à créer, à initialiser, à amorcer démarrer tout simplement avec cette conjonction là elle est très très très intéressante très vraiment qu'est-ce que j'ai d'autre ben, Je crois que j'ai oublié personne, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tous je vous refais vite fait les planètes lentes parce qu'elles sont toujours dans le circuit j'ai Saturne fin verso donc celui-ci il veut du bien d'air on le sait, en ce moment on termine les phases de de, de soulagement de ce qui vous pèse pour mes versos, on, on, on, on, on essaie d'identifier de façon plus fine mes 3e décan balance, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, euh, ça permet aussi pour mes 3e décan gémeaux, mais, mais vous trois, les trois, hein, les trois signes dans leur globalité, mais peut-être un petit cran en plus lorsqu'on est dans le segment, tout simplement, hein, mes 3e décan euh, verso, 3e décan gémeaux, troisième e décan balance, tout ce que vous êtes en train d'organiser pour voir loin, c'est pas mal, ça m'intéresse, hein, les réflexions sont bonnes. J'ai toujours Uranus, 16 degrés taureau, Uranus en plein milieu du signe du taureau, qui apporte la pêche, la pêche, l'énergie à mes deux, deuxièmes des camps taureaux, à, à mes capricornes, à mes vierges, hein, et puis à mes poissons, et puis à mes cancers, surtout deuxième décan pour la petite anecdote. Neptune en poisson, toujours l'inspiration, la délicatesse, le ressenti, euh, qui aiguise l'essence, l'inconscient collectif, avec Neptune, qui est fin des poissons pour mes poissons, mes cancers. Hein, mais Scorpion aussi. Vous trois, en ce moment c'est assez fin, également troisième Capricorne, troisième Taureau, décan bien sûr. Et puis voilà, et puis Pluton qui est en marche rétrograde, Pluton, le terrible Pluton, l'anxieux Pluton, euh, qui est en marche rétrograde jusqu'au 9 octobre, donc on peut espérer, envisager avoir cette, euh, cette paix relative concernant les anxiétés collectives. Pluton rétrograde, on peut Anticiper, imaginer que les, euh, jusqu'en octobre, donc on est quoi? On arrive, euh, on arrive fin mai. Pff, ça nous laisse quand même quatre mois un peu tranquille. Quatre mois un peu tranquille. On va croiser les doigts bien fort. Normalement, quand Pluton est rétrograde, il y a moins de tension. il y a moins de, il y a moins de choses fondamentalement grave, voilà, moi je m'ennuie quand il est avec des planètes un peu, un peu sèches, mais là, ça se détend, on va croiser les doigts bien fort, mais le ciel ne me paraît pas une catastrophe, maintenant c'est toujours multifactoriel, mais, mais moi j'ai bon espoir quand, cette journée, quand Pluton est rétrograde, on a un peu la paix. Qu'est-ce que je vais vous dire Oui, je voudrais vous parler d'un petit aspect en ce moment qui est dans le ciel, euh... oh connaissez mon, mon obsession pour voir ce qui fonctionne parce que dès qu'on se laisse euh, atteindre par des informations négatives, ça nous pollue et euh, j'ai besoin qu'on mette toujours l'énergie sur ce qui fonctionne, c'est comme ça qu'on avance. Il y a tout de même un, une toute petite subtilité technique, je vais vous la raconter pour le jeu, hein, pour ceux qui aiment l'astrologie, vous êtes nombreux, vous m'avez fait plein de coucous dans ce sens. Il y a dans le ciel un aspect qui se forme assez singulier, c'est euh, un carré, une tension, hein, une demi-opposition entre Vénus, l'amour et Pluton. Et Vénus, l'amour a une fonction très simple, hein. c'est ce qui crée les liens humains, c'est l'affection, les câlins, la gourmandise, il y a plein de facteurs. L'élément vénusien, il est fondamental parce que c'est le charme, le lien aux autres. Et euh, cette semaine, il va former un carré, une, un conflit avec Pluton qui est enfin Capricorne. Donc, lorsqu'on a euh, ce type d'aspect Vénus-Pluton dans le ciel à la naissance, euh, j'en vois souvent moi, en clientèle des Vénus-Pluton. Pourquoi Parce qu'il y a euh, fréquemment une sorte de dualité qui s'opère dans les besoins. Voilà. Lorsqu'il y a une tension entre Vénus et Pluton, euh, on peut avoir à la fois des sentiments très forts, très positifs, très bienveillants, et Pluton est un générateur d'angoisse. Et il est arrivé que l'on ait des élans affectifs qui se scindent. On peut avoir des attirances très puissantes pour des profils avec qui on n'est pas désespérément amoureux, et à l'inverse, quand c'est Pluton qui gagne, hein, quand c'est euh, l'autre vecteur qui donne, on peut avoir des amours idéalisés, complètement humaniste en quelque sorte, et on peut jongler sur ces deux ressorts qui ne sont pas toujours synchronisés. Et ça, ce sont des ressorts extrêmement subtils qu'on analyse au cas par cas, et ce qui fait tout l'intérêt. Peur d'aimer, des hein, choix à problème aussi, des Vénus-Pluton. Parfois, on fait des choix affectifs dans la vie qui, on sait que ça ne va pas, l'intuition, elle dit que non, et puis on y va quand même. Ce sont des enjeux extrêmement intéressant, c'est ce qui me passionne en fait, les rapports humains. Voilà, merci, si vous voulez me faire plaisir, mettez-moi un petit like, ça me fait hyper plaisir. Voilà. Merci pour vos abonnements, vos partages, vos bonnes énergies, puis là je vais vous préparer je vais vous préparer la nouvelle lune parce qu'elle arrive le 30 mai. A très vite, merci à vous.